Olewa, olewa, olewa, Voilà, ici c'est le temple du maître Aziza Agamalome, Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le réel portefeuille magique qui produit de l'argent. Le portefeuille magique ça produit de l'argent et c'est pas moi qui veux parler et de tout ça. J'ai un invité et cet invité il est ici et c'est lui-même qui va témoigner. Comment tout le travail, son, comment j'ai fait tout le travail ici devant lui. Voilà. Et devant lui, le portefeuille, ça là, ça va produire de l'argent et c'est lui qui va témoigner. Voilà, monsieur, comment tu vas Oui, papa, ça va très bien. Voilà, comment tu t'appelles Papa, je m'appelle Maman Traoré. Maman Traoré, tu es venue de quel pays Qui à Burkina Burkina. Oui. D'accord, que les bénédictions soient. Merci, papa. Sois les bienvenus. Merci, papa. Voilà. Aujourd'hui... Tu as dit toi-même tu vas te déplacer pour faire le porte-monnaie magique. Oui, papa. Parce que tu as été en acquis, n'est-ce pas? Oui, oui, beaucoup, beaucoup, papa. Beaucoup. Oui. Tu as dépensé combien comme ça? J'ai dépensé, dépensé plus de 4 ,550 000. Voilà. Et tu n'as pas reçu. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Si voilà. je suis rentré à la maison, au moins je vais sortir 6 de porte-monnaie magique. Voilà. ici si maintenant le porte-monnaie magique, ça produit. Un million chaque jour pendant des années, mmh, pendant des années, alors je vais ouvrir et tu vas voir, il n'y a rien dedans dans ce portefeuille. D'accord, papa. tu as vu J'ai trouvé un pièce de un petit pièce dedans. D'accord, je vais faire sortir et tu vas voir quelle pièce, papa. J'ai vu un, un 5 francs de pièces, d'accord, oui, voilà. Alors, c'est toi-même qui va manipuler le portefeuille jusqu'à ce que ça va produire de l'argent devant toi et tu vas voir. D'accord. Moi, je ne veux pas toucher. Voilà, moi, je ne veux pas toucher. D'accord, papa. Voilà, ici, c'est le Bénin. Les jeunes du Bénin qui sont au nord, au sud, l'est et l'ouest. Voilà, Traoré, maman, que vous faites ce portefeuille. Voilà, devant lui, ça va pour lui les génies, vont donc demander, on va demander la permission, ils vont accepter. Voilà, ils vont donner la richesse. La richesse, la richesse. Oh les Oh les Oh Voilà. Je vais demander la permission aux génies si ils ont accepté que l'argent est dans ce portefeuille. Voilà. Papa, je verse comme ça. Oui, il faut verser comme ça là. Tu as vu ce que tu as fait, ça veut dire les ont accepté. D'accord. Ça veut dire les ont accepté qu'il y a de l'argent dans ce portefeuille. D'accord papa. Tu as compris. Oui. Voilà. Faut pas ça là, je peux te déposer là-bas. Faut déposer là-bas, mm -hmm. faut déposer. C'est toi même qui vas tout faire, moi je ne touche à rien. D'accord papa. Moi j'ai déjà fait le travail mm -hmm. aujourd'hui dans la nuit. Papa, je prends le portefeuille. Prends le portefeuille et ouvre le portefeuille et tu me dis ce qu'il y a dedans. Voilà. Papa, c'est l'argent que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as vu? C'est l'argent. Tu as vu de l'argent. Oui. Faut faire sortir ça pour montrer à des personnes que devant toi, le travail a été fait et il y a réellement de l'argent oui, dans papa, ce portefeuille. Papa, c'est l'argent qui sort. L'argent? Oui, c'est l'argent. Moi, je n'ai pas trouvé le portefeuille là. Oui, papa. C'est toi-même qui as fait. Oui, c'est moi. Ça bien. veut dire que le portefeuille n'a pas de poche à quelque part comme le fond des gens oui, oui, dans oui. les réseaux sociaux. Non, non, non, non, non. Papa, c'est moi qui a fait tout. Parce que c'est toi qui a témoigner les autres. Oui, oui, oui. Maintenant. Et je peux témoigner Voilà je peux témoigner, Tu papa. vas mener là-bas ce que j'ai fait ici Toi tu n'auras pas génie là-bas oui. Mais je vais te donner des bougies Et tu iras là-bas avec Et ce que j'ai fait ici c'est ça exactement toi tu vas faire D'accord papa hein? voilà. Papa l'argent sort encore Sors, ça, ça sort ça sort hein? Voilà Le porte-monnaie porte magique Du On maître passe, Aziza ça, ça à Gamalome Suis ce numéro Je ne fais pas seulement le portefeuille magique Je fais le retour d'affection toi, ton mari, ta kiki, tu peux le faire revenir, ta femme, tu peux la faire revenir également, grossissement de pénis, quel que soit le problème que tu as, la voyance, voilà, vous donne Isa, Ouais, les, les, javalu, les javalu. que la bénédiction soit monsieur, merci papa,